qui qui Dans ma vie tu y es Jésus Alpha et oh, Omega Jésus tu y es Oh Jésus tu y es Oh Jésus tu y es mon Dieu Alpha et Mon Jésus tu y es Omega Jésus tu y es mon Dieu Alpha et mon roi tu y es, Oméga dans ma vie tu y es, Jésus, oh dans ma famille tu y es, oméga Jésus tu y es, mon roi, oh Jésus tu y es, oméga Jésus tu y es, Alpha et Jésus tu y es, Oh, méga, Jésus, tu es mon roi. Je proclame Jésus, il est mon roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi, le succès m'appartient. Oh, avec lui, Jésus, je régnerai à jamais. Je proclame mon Dieu, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, Oh, le succès m'appartient. Oh, avec lui, Jésus, je régnerai. jamais, je proclame Adonai. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oh, le succès m'appartient. Oui, avec lui, Jésus, je régnerai. jamais, je proclame Adonai. Il est le roi dans ma vie de tous les jours. Oui, le succès m'appartient désormais. Avec lui, Jésus, je régnerai. Jamais je proclame mon Dieu. Oui, dans ma vie de tous les jours. Oh, la victoire m'appartient désormais. Avec lui, Jésus, je régnerai. Jamais je proclame Jésus. Il est là. Oh, dans ma vie de tous les jours. Oui, la victoire m'appartient désormais. Avec lui, Jésus, je régnerai. Ah, je, je proclame mon Dieu. Il est le roi, oui, dans ma vie de tous les jours. Oh, le succès m'appartient. Oh, avec lui, Jésus, je régnerai. Oui, Seigneur, ce soit encore. Je veut bénir ton nom, je te rends grâce. Je veux célébrer ton nom, je veux t'honorer, je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton nom, toi qui es le roi de gloire. Je veux te célébrer, ô éternel. Oh, je veux bénir ton nom encore ce soir, je veux te rendre grâce. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Béni sois tu Seigneur. Gloire, honneur, puissance, Jésus, tu es notre roi. Tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre roi. Oh, Jésus, béni sois tu Seigneur.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 Oui, la victoire m'appartient désormais, avec lui Jésus, je règnerai à jamais. Je proclame mon Dieu, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Oui, la victoire m'appartient désormais, Oui, avec lui Jésus, je règnerai à jamais. Il est le roi.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 Il est le roi, il est le roi, si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi, si tu veux, oui ou non, c'est Jésus qui est le roi, si tu veux, oui ou non, c'est Christ qui est le roi, c'est Jésus qui est le roi. Si tu veux oui ou non, c'est lui qui est le roi. Si tu veux oui ou non, c'est Jésus qui est le roi. Tu veux oui ou non, c'est Christ qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Il est le roi, il est le roi. Oui, des rois. Il est le Seigneur, oui, des seigneurs. Son nom est Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Oh. Il est le roi, oui, Jésus, tu es le roi, shalom, shalom, adorateur, shalom, shalom, adoratrice. Je vous souhaite les bienvenue, vous qui vous connectez maintenant, que le Seigneur vous bénisse, lui qui nous rassemble encore ce soir pour l'adorer, pour lui chanter des cantiques, pour le louer, pour proclamer qu'il est notre roi, il est notre Seigneur, il est notre tout. Et nous commençons ce soir encore en nous appuyant sur sa parole, le psaume 63, du, du verset 1 à 8, il nous dit,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 Ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit, car tu es mon secours. Et je suis dans la légresse à l'ombre de tes ailes. Ô oh Père, nous sommes dans la en ce soir à l'ombre de tes ailes. Nous venons pendant ce temps de louange, ce temps d'adoration. Nous venons nous cacher en toi, nous venons nous positionner en toi, nous venons. Oh, nous mettre à tes pieds, toi qui nous as crié à ton image et à ta ressemblance. Toi qui nous as crié pour le seul but de t'adorer, de te rendre gloire, de te célébrer, de bénir ton nom. Pour que toute la terre sache, oh, que tout être vivant, tout être, toute créature sache que toi Dieu, tu es Dieu, le Dieu tout puissant. Et nous voulons te chanter, nous voulons te célébrer. Je veux te bénir Seigneur, nous voulons te rendre gloire Béni sois-tu Papa Yahweh, nous te disons merci Oh Seigneur, sois béni Seigneur Oh oui, sois béni, nous te célébrons Nous élevons nos vies Oh vers toi, oui ce soir nous voulons élever nos vies Nous voulons élever notre être physique et spirituel devant toi pour t'adorer Nous élevons nos vies vers toi, oui, en ce soir, oui, avant de nous coucher, nous voulons élever nos vies vers toi. Nous élevons nos vies, oh, nous élevons nos vies, oh, nous élevons nos vies, vers toi, oui, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Oh, nous élevons nos cœurs, oui, vers toi, Jésus, nous, nous élevons nos cœurs, vers toi. Oh, nous élevons nos cœurs, vers toi. Oh, nous élevons nos cœurs. Oui, nous élevons nos cœurs. Yahweh, nous élevons nos cœurs. Oui, vers toi, oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous élevons nos âmes, oh, vers Toi, oui, parce que Tu es Dieu. Oh oui, nous élevons nos âmes, vers Toi. Oh, nous élevons nos âmes, Yahweh, oh, nous élevons nos âmes, Yahweh, nous élevons nos âmes. Oui, vais toi, tu y es Dieu, tu y es Dieu, Dieu, Dieu, oh, tu y es Dieu, oh, Jésus, tu y es Dieu, oui, Dieu, oui, tu y es Dieu, tu es père. tu es paix. Tu y es paix. Paix, paix, oh, tu es paix, éternellement. Oh, tu es paix, Yahweh. Oh, paix. Tu es paix, oui, Seigneur. Le Somme dit, je lèverai mes mains en ton nom, oui. Oh, nous élevons nos mains. Oh, vers toi, pour te contempler, pour t'adorer, pour nous soumettre totalement à toi. Nous élevons nos mains. Vais-toi En signe de soumission Nous élevons nos mains Oui, nous élevons nos mains, papa Oh, nous élevons nos mains Oui, vais-toi Oh, oui, oui Nous élevons nos vies Oh, vais-toi Cette vie que toi seul nous donne, papa Oh, nous élevons nos vies vers Toi, oui. Oh, nous élevons nos vies parce que Tu es la source de vie. Nous élevons nos vies. Oh, nous élevons nos vies. Oh vers Toi, Tu es Dieu. Oh, Tu es Dieu. Dieu, Dieu. Oui, tu y es Dieu. Éternellement, oh, tu y es Dieu, Yahweh. Oh, Dieu. Oh, tu y es Dieu. Tu y es Dieu. Tu y es Dieu. Dieu, Dieu. Oui, tu y es Dieu. Oh, mon Dieu. Oui, tu y es Dieu, Yahweh. Oh Dieu, tu es Dieu, oui Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Papa, tu es notre Dieu, c'est pour cela que nous élevons nos vies vers toi ce soir, nous voulons élever nos vies vers toi Seigneur, nous voulons célébrer ton nom Papa, la Bible déclare ce sont nous dit au verset 4, car ta bonté vaut mieux que la vie mes lèvres célébreront ta louange père si mes lèvres ne te célèbrent pas seigneur à quoi ça sert? à quoi mes lèvres serviront-elles oh seigneur si c'est pour critiquer si c'est pour juger si c'est pour dénigrer ce n'est pas la peine tu nous as donné oh cette bouche pour t'adorer et ce soir c'est ce que nous voulons faire t'adorer papa de célébrer, oh célébrer ton nom, célébrer ton nom, célébrer, danser au ton nom, célébrer, nous réjouis de ce que tu es notre Dieu, nous réjouis, Seigneur, après une journée de labeur, après une journée de quel que soit ce que la journée a été, nous venons ce soir pour te célébrer. Pour te, parce qu'il y a abondante joie dans ta présence. Il y a abondante joie dans ta présence. Et nous venons ce soir pour te célébrer. Et nous venons ce soir pour te louer. Nous venons ce soir pour te rendre grâce. Parce que tu mérites la gloire. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la louange. Tu mérites qu'on prenne un temps pour t'adorer. À toi soit la gloire. Oh et tout honneur, oui je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Oh à toi soit la gloire, oui et tout honneur. Oh je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom car tu es grand.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 « Ah, toi Oui, Seigneur, qui peut se comparer à toi Dans les cieux, sur la terre, dans les abîmes, paix nous cherchons souvent, nous cherchons, quelquefois, la curiosité nous emmène à aller chercher ailleurs. Mais Père, nous revenons toujours, nous revenons toujours à toi. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu qui est comparable à toi. Il n'y a personne qui est comparable à toi. Il n'y a personne, c'est pour cela que Seigneur, notre âme, Seigneur, soupire après toi. Oui, comme une terre, comme Seigneur, une biche, comme le, le, le verset 2 dit, mon âme a soif de toi, Père mon oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je te cherche. mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Oui, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. C'est pour ça que notre âme soupire après toi. C'est pour ça que notre âme te, dé te désire. C'est pour ça que notre esprit se réjouit lorsque nous savons que tu es là-haut, papa. Nous savons que tu es notre père. Il n'y a pas un autre Dieu, papa. Ne nous laisse pas aller ailleurs. Empêche-nous de partir d'aller ailleurs. ailleurs. Garde Aide-nous à rester dans ta présence, aide-nous à soupirer après toi, aide-nous à te chercher, aide-nous à te chercher, aide-nous à te dire comme de fois, nous voulons, oh Père, nous voulons être à toi, nous voulons te plaire, nous voulons, nous voulons vraiment faire ta volonté, même si nous n'arrivons pas à le faire, avec tout ce que nous sommes, la chair qui crie en nous, mais Seigneur, c'est toi que nous voulons adorer, à toi soit la gloire Oh et tout honneur. Oui, je lève les mains pour t'adorer. Et je bénis ton saint nom. Oh, à toi soit la gloire. Oh et tout honneur. Oh, mes yeux levés, je t'adore. Oh et je bénis ton saint nom, car tu es Dieu.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 Toi, oui, nul n'est comparable à toi, nul ne peut t'égaler, oh Seigneur, oh, nul ne peut t'égaler, oh Seigneur, c'est la vérité, Alpha, oh, nul ne peut t'égaler, oh Jésus, oh Jésus, oui, nul ne peut t'égaler, Oh, Alpha, oui, nul ne peut t'égaler, ton nom est grand, oui, ton nom est serre. Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, à toi l'honneur, oui, à toi la gloire, Emmanuel. Emmanuel, eh, Emmanuel, oh, ton nom est grand, oui, ton nom est c'est Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, oui, adorateur, adoratrice, proclamons que lui est comme notre seigneur. Oui, il peut y avoir beaucoup de paix de Dieu qui s'appelle Emmanuel, mais notre Emmanuel, notre Emmanuel à nous, Dieu est avec nous, il est incomparable. Oui, adorateur, adoratrice, dis à ton Seigneur qu'il est incomparable, que nul ne peut être comme lui. Nul ne peut faire ce qu'il a fait pour nous. Nul ne peut nul ne peut faire ce qu'il a fait pour nous. Porter le péché du monde entier. Oh, nul ne peut, nous devons le lui dire, nous devons l'adorer, nous dire que Emmanuel, nul n'est comme toi, A, à lui l'honneur, à lui soit l'honneur, à lui soit la gloire, disons-le lui tout le temps. Oh, car il mérite de l'entendre de nos bouches. Il mérite de l'entendre. Il mérite que nous, nous l'adorions, que nous le célébrions. C'est vrai que nous, nous filles, sommes toujours plus, nous sommes plus, nous empressons de demander, de demander, mais prenons un petit moment pour lui rendre la gloire qui lui revient. Oh, nul ne peut t'égaler. Oh, Alpha. Oui, nul ne peut t'égaler. Omega, oh, nul ne peut t'égaler, oh, et Alpha, oh, nul ne peut t'égaler, ton nom est grand, et ton nom est saint. Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel, oh, à toi l'honneur, oui, à toi la gloire, Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, oui, ton nom est grand, et ton nom est, saint. Emmanuel, Emmanuel, Oh Emmanuel, oui à toi l'honneur, oh à toi la gloire, Emmanuel, Emmanuel, oh Emmanuel, oui Seigneur, oh tu es notre Emmanuel, tu es notre Emmanuel, celui qui, celui qui veille sur nous continuellement, 24 ainsi 24. La Bible dit que tu ne donnes ni ne sommeil. Celui qui prend soin de nous, celui qui veille sur nous, celui qui nous porte lorsque nous ne pouvons plus marcher, lorsque nous sommes tellement dans les difficultés, tu viens, tu nous portes. Tu nous portes. Celui qui est sur nos larmes, celui qui rit avec nous, oui, nous, nous, quand nous avons de bonnes nouvelles nous nous empressons de, de chercher nos amis pour les partager, mais toi avant même qu'on les partage avec nos amis tu es déjà là pour les partager avec nous ces bonnes nouvelles oh Seigneur, lorsque c'est difficile, nous pleurons tu pleures avec nous parce que tu as pleuré avec Matt lorsque Lazare est mort, oh tu es celui-là qui est constamment devant nous tu es l'homme de notre vie, tu es l'époux, nous sommes l'épouse tu es l'époux, nous sommes l'épouse oh Seigneur, oh Oh, nous te bénissons Seigneur, nous te rendons grâce pour ton, pour ton amour pour ton amour, nous te rendons grâce oh sois béni sois élevé sois célébré Seigneur nous te rendons grâce oh je veux te dire merci oui mais lève, chantez je veux célébrer tes louanges je veux te bénir dans toute ma vie toute ma vie oh Seigneur je vais élever ton nom je veux élever ton nom je veux te rendre grâce, sois béni Seigneur toute ma vie, je célébrerai ton nom. Toute ma vie, oh, je célébrerai ton nom. Je ne pourrai pas louer, oh, tu es le désir de ma vie. Oui, Seigneur, toute ma vie, je ne cesserai pas de te louer. je Tu es le désir de mon cœur, tu es le désir de ma vie. Toute ma vie, Seigneur, je veux te chanter, je veux chanter ton nom, je veux chanter ton nom, je veux célébrer ton nom. Oh oui, tu es le désir de mon cœur, même si souvent, Seigneur, je n'arrive pas à exprimer ce désir. Lorsque, Seigneur, souvent je fais ce que je ne dois pas faire, mais Seigneur, tu demeures, tu restes le désir de ma vie, le désir de mon cœur, celui à qui je veux plaire, celui à qui je veux plaire, je veux te plaire, Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, adorateur, adoratrice. Bénis notre Seigneur, bénis notre Dieu. Il mérite. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Je ne sais pas comment a été votre semaine. Et je je prie que ce que la semaine ait été une bonne semaine. Mais quel que soit ce qui a été, nous venons lui dire merci. Nous venons l'adorer. Quel que soit ce que nous avons, nous avons eu comme nouvelle ce que nous avons affronté, les challenges se sont placés devant nous. Mais nous savons que notre Dieu. Notre Dieu, il est avec nous. Il est constamment. Il est constamment. Oh, il est constamment avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Il est là. Il est à côté de nous. Il est devant nous, derrière notre gauche. Il est continuellement avec nous. Oh, lorsque nous nous couchons, il est là. À notre réveil, c'est lui-même qui nous réveille. Pour que nous puissions prendre un temps, toute la journée, quels que soient les coups de fil, quels que soient les tirailles tout ce que nous pouvons expérimenter comme les trains -train de la vie, notre Seigneur, il est là. Il est là, notre papa, il est là. Oh, il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas, il ne nous quitte pas. Il est là. Même quand nous-mêmes, nous nous enfermons dans nos amertumes, dans nos amertumes, dans nos, dans, nos, nous, dans, nos, dans nos, comment est-ce qu'on appelle guilt, euh, lorsque nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes, Mais il est là, il nous tend la main, il nous tend la main, il nous tend la main, il nous tend la main, il est présent continuellement avec nous. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh oui, Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Merci Seigneur parce que tu es là. Culpabilité, oui c'est ça. Malgré notre culpabilité, malgré toutes nos culpabilités, oh toi tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous abandonnes pas. Tu viens nous, tu viens nous remonter. Tu viens nous dire je suis là. J'ai été là, je suis là. J'ai porté ta croix. J'ai porté ton péché. J'ai porté tes mensonges. J'ai porté tout ce que tu peux te reprocher. Oh. Notre Seigneur, il est là continuellement. Il ne nous abandonne pas. Il est présent, présent, présent, présent, présent, présent. Et Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te lever, Père. Tu es grand. Tu es grand. Tu es merveilleux. Oh Seigneur, béni sois-tu. Nous te bénissons, nous te levons, cor, à de kindakura. Kondachiri de kindakura, campachiri de kindakura. Rendekiri de kindakura, campachiri de kindakura. Oh, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh, dans notre vie, sur la terre, ici bas, oh, merci, oui, merci, Seigneur, oh, merci.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 Oh, merci, oh, merci, merci, Seigneur. Oui, merci, oh, Jésus, merci, Seigneur. Oui, merci, Seigneur. Mais, merci pour cette semaine, cette première semaine de ce mois de août. Merci. Merci pour cette première semaine de ce mois de août. Nous te disons merci encore, oh, Seigneur, parce que tu as encore fait. Tu nous as permis d'arriver à ce jour, sixième jour de ce mois de août. Oh, je veux te dire merci pour tous tes bienfaits. Je te dis merci pour tout, pour tout, pour tout. Pour ton soutien. Pour, ta, pour la joie que tu nous donnes. Pour les bonnes nouvelles. Pour les témoignages. Oh Seigneur, pour l'assurance de notre victoire. Pour l'assurance de notre victoire. Tu nous garantis la victoire. Parce que moi, ce matin, je me suis réveillée. Et je regardais tout cette. Tout les, toutes les tribus, les, les, les combats, les challenges dans lesquels je suis. Et puis je dis, « Mais Seigneur, ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que lorsque toi tu vas décider que « enough is enough », ça sera la fin de toute chose et ce sera ma victoire. Et ça m'a j'ai dit il est Quelquefois, on a l'impression que... » Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et je veux en même temps entrer dans notre temps de partage parce que c'est de cela que je veux parler avant qu'on ne revienne pour le remercier encore, notre, notre temps de partage, notre passage, de, les deux versets, c'est Job 35, du verset 13 au verset 14. Verset 13 au verset 14, Job 35, verset 13 et verset 14, qui disent « C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y ni, ni, ni, ni a, Tout a point égard. » Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Alléluia, Alléluia. C'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Le Tout-Puissant n'y prend point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Ce ces deux versets viennent du, du discours que Eliu a fait à, à Job, lorsque Job, dans tout le temps, comme nous le savons tous dans ce livre, où il est en train de, de, de, de se plaindre parce qu'il a été juste. Il a partagé son pain avec le pauvre. Il n'a pas maltraité ses employés. Il a, il a pourvu pour le, la, la veuve, pour l'indigent. Il a été un bon maître. Il, il, il, il faisait même des sacrifices pour demander pardon, même pour les, fautes, les péchés de ses enfants. Job était en train de, tout ce temps, il disait que moi, il a été juste. Il se trouvait tellement juste qu'il rêvait pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il vivait ce qu'il était en train de vivre. Donc, il a il s'est lamenté, il s'est plaint, les autres ont parlé. Et ici, et lui qui n'a pas, qui pendant tout le temps n'a pas pris la parole, qui prend la parole vers la fin et qui tient ce discours. c'est en vain que l'on crie, Dieu n'écoute pas. Le tout-puissant n'y a point égard. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui, attends-le. Et ce passage me forte, il me réconforte, comme je disais tout à l'heure, que ce matin je me suis réveillée et puis je voyais tous les challenges. Dès que tu avances un pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui se met devant toi et tu es obligé de, de reculer encore deux pas pour pouvoir revenir encore. Et je me disais, mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, notre Dieu, le Tout-Puissant Dieu, quand il va se lever, quand son temps va se lever, quand il va arriver, il va se lever, il va dire, bon, c'est bon comme ça et il arrête il arrête tout et lui ce qu'il décide de faire c'est ce qui arrive c'est de qui ce qu'il décide de faire c'est ce qui arrive que ce soit réclamation que ce soit péché que ce soit, ma... que ce soit la raison pour laquelle on se retrouve là quand lui dit pour lui c'est fini c'est fini quand lui dit pour lui on n'a plus rien à dire on n'a plus rien à dire, il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Quand lui dit pour lui, on ne peut plus rien dire. Rien ne peut venir empêcher notre Dieu de faire ce que lui il a envie de faire. Et c'est ce qui est intéressant dans ces histoires de combat. Où tu lui tu te dis, mais comme Job le dit, mais où est, mon, où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Et le son le 46, en verset 10, dit, 10, c'est lui, lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et oui, notre Dieu, quand lui il se lève, tout fait silence. Quand lui dit, il brise tout. Il brise l'arc, il brise la lance que l'ennemi le, utilisait pour nous attaquer. Et comme il dit ici, même si tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Si même si on ne voit pas Dieu en train d'agir, parce qu'on ne peut pas le voir agir, si on le voyait agir, c'est qu'il n'était pas Dieu. Si on le quelquefois, quand, moi ça m'arrive souvent, je me dis, ah, mais c'est comme ça, ma, le Seigneur va agir, je m'attends à ça parce que j'ai lu un témoignage. Mais si nous on est en train de programmer, comment lui il va nous surprendre? C'est que lui n'est plus Dieu. Alors que lui, il est Dieu, il est le Dieu qui fait ce qu'il veut. Il fait comme il veut. Donc c'est à lui de nous venir nous surprendre. Si tu ne vois pas Dieu agir, ta cause est devant lui. Notre cause est devant lui. Que ce soit, quelle que soit la, la cause, que ce soit ce qui crée la difficulté, la maladie, qu la maladie qui fait souffrir, c'est devant lui. Toutes les prières que nous faisons, que ce soit jeune, que ce soit, euh, je ne sais pas, repentance, toute forme de prière, même l'adoration que nous faisons en ce, ce moment-là, c'est devant lui. Tout ce que nous portons dans notre cœur, que nous nous déposons, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos nations, tout cela, c'est devant lui. Nous devons attendre. Nous devons attendre. Parce que lui, ce grand Dieu, il, pour, à cause de, pas à cause de nous, mais à cause de son nom, il le fait. À cause de son nom, il le fait. Et souvent, on, on retourne dans la Bible pour, pour, pour voir ce qu'il a fait dans le passé, quand on a beaucoup prié. Mais dans nos temps, nous avons des ânes de ce temps. la mère de Nous avons des ânes de ce temps aussi, de ce temps présent, ce siècle présent. Des ânes qui ont supplié et Dieu a ouvert leur, leur, leur, leur, leur leurs entrailles. Nous avons des, des bâtiments de ce temps. Ils ont crié, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ils ont recouvert recou recou recou la vue. Moi, j'ai déjà entendu un témoignage, une, une Ivoirienne qui était en Angleterre ici, qui était un matin, dans ce truc, elle s'est réveillée, elle était aveugle. Elle était aveugle. Elle s'est réveillée un matin, elle était aveugle. Je crois que c'était un témoignage de, de pasteur. Euh, elle a donné ça à, à l'église Vase d'honneur. Et c'est le temps de prêche. Je crois que c'est les prières de euh, samedi de l'émirat. Elle a recouvert, elle n'était même pas même sur place. Elle était, tout, elle était à Londres ici. Elle a suivi le temps de prière pendant sur les, sur les réseaux sociaux. Elle a recouvert la vue. Donc, on a des bâtimés de ce temps présent. On a des bâtimés de ce temps présent. On, on a des ressuscités, des gens qui étaient pratiquement morts, que Jésus a ramenés à la vie. Nous avons, tout ce que nous avons vu dans la Bible, nous, avons, nous avons, les avons en ce moment, dans ce temps présent. Nous avons des, des stériles qui ont enfanté. Nous avons des, des, des malades qui, qui, qui ont été guéris dans nos familles, nos amis, dans nos églises. Dans nos groupes de prière, dans nos ministères, nous avons, nous avons ces témoins, nous les entendons tout le temps. Donc nous devons nous, nous reconforter. Notre cause est devant notre Seigneur. Nous avons des gens qui ont prospéré dans la Bible. Nous avons Jabez qui a crié, Seigneur, et si tu étends mes limites, si tu étends mes limites, il n'a même pas, je, il, il pas dit ce qu'il allait faire si Dieu étendait la Bible. dit que Dieu a étendu ses limites. Nous avons aussi des, des Jabez de ce, ce, ce temps présent des jabès, moi j'en connais, des gens qui, qui avant de tu sais, j'écoutais un de mes frères un, un frère en un Christ du monde dans le même pays, il disait que quand il était au lycée, il a eu à se laver, il a eu à se laver sans savon, il a eu à se laver sans savon pendant trois jours, dans un lycée à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans les années 50 ce n'est pas dans les années 60, il était lui et moi on doit avoir pratiquement ça doit être dans les années 80, dans les années 80 jusqu'à 90 où il était dans un collège à l'intérieur du pays à cause de la pauvreté, il n'avait pas de savon, il a eu de, il a eu à ne pas manger pendant des jours, mais aujourd'hui il est entrepreneur et ses activités sont bénies. Il est une, il est il est il est, il, est, il est un, un, comment on appelle un success story de ce que Dieu peut enlever du fumier et le fait te faire poser à la table des grands, comme la Bible le dit. Donc nous avons, nous avons la Bible pour nous forter mais nous avons autour de nous des personnes que le Seigneur a bénies, que le Seigneur, le, que le Seigneur a secouru, pour que nous puissions écouter leurs témoignage. Nous avons aussi des gens à qui on pouvait dire que la société avait déjà, la société avait, avait classé comme euh, n'a pas les atouts pour être marié n'a pas les atouts pour être marié, les atouts physiques ou je ne sais quoi. Mais que Dieu, que Dieu dans, sa grande, dans, sa grande, dans son grand amour, a bien marié, même donné mari bon. Qui on se dit, mais comment est-ce que le mari, parce que la société a classé que celle-là, son mari, elle ne peut pas avoir un homme de ce truc. Mais donc notre Seigneur, notre Seigneur, il est là. Nos, nos, nos, nous, notre cause est devant lui. Tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre. T'attends patiemment dans la prière, dans la supplication, dans, dans la consécration, dans la prière, dans l'action de grâce, se fortifier les uns les autres, se fortifier les uns les autres. Avec la parole, avec les uns en ce Dieu est tellement bon que nous avons tellement de, de, de, de, de moyens pour de, nous, de nous fortifier. Si tu as besoin d'un enseignement, tu n'as qu'à aller sur YouTube. si tu tapes le, tu tu tapes par exemple euh, sanctification. Ça va se dérouler devant toi le nombre de d'enseignements de qui vont sortir sur YouTube sur la sanctification. Si tu veux, je sais pas. Nous le Seigneur fait tellement de bonnes choses que nous avons nous avons nos hommes de Dieu, nos femmes de Dieu, frères en Christ, whatever, qui sont approchables que tu peux des frères en Christ que nous on peut envoyer. Mais ça pour soutien soutenir dans la prière, tout ce que nous devons faire. Parce que notre Dieu, lorsqu'il se lève, lorsqu'il se lève, tout fait silence. Lorsqu'il se lève, tout fait silence. L'ennemi peut se dire, mais, comme on est dans, dans, où est son Dieu? Nous pouvons faire ce que nous voulons. Les sorciers peuvent sauter, faire ce qu'ils veulent. Mais lorsque Dieu se lève, lorsque Dieu se lève, tout fait silence. Et nos, nos, nos, nos accusateurs, ceux qui se levaient contre nous, ceux qui pensaient que nous leur devions, de manière physique ou de manière spirituelle, qui pensaient que nous leur devions, qui pensent que qu nous, on doit souffrir, on doit être toujours. Mais lorsque le Seigneur se lève, tout fait silence. Et comme le psaume 63 vers la fin, dit, mais ceux qui « Mais mon âme est attachée à toi. » au Verset 9, « Ma droite à droite me soutient. » Mais ceux qui me cherchent, qui cherchent à monter la vie, ils iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés au glaive. Ils seront la proie des chacals. Et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera. Car la bouche des menteurs sera fermée. Oui, lorsque le Seigneur se lève, il a notre cause devant lui. Il voit. Comme Esaïe le dit Celui qui a créé les yeux ne voit-il pas Celui qui a créé les yeux n'entendra-t-il pas Il voit. Il entend. Il est avec nous. Si la mère, la mère peut, peut, peut rejeter son père, lui, l'éternel, il ne peut pas rejeter. C'est vrai que, quelquefois, on se dit, oh, moi, je pas mais il y a des moments qui rejettent leurs enfants. Il y a des moments que les enfants qu'on tourne devant les orphelinats, les enfants qu'on trouve dans les poubelles, les moments les ont rejetés, quelle que soit la raison, elles les ont rejetés. Les, comme les papas aussi rejettent, les moments rejettent. Mais Dieu dit, lui, il ne nous rejette pas, il ne nous abandonne pas. Il est avec nous. Nous devons être fortifiés. Et Moi, ce matin, quand j'ai pensé à ça, je me suis, je suis partie à la je suis allée faire ma messe. Je dis mais Seigneur un seul mot de ta part et puis tout est réglé. Un seul mot de ta part et puis tout est réglé. Donc si tu ne dis pas là, tu ne tu sais pourquoi tu ne dis pas. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. Il nous donne toujours des indices. Il nous donne toujours des révélations. Il nous dit toujours dans la, par rapport à comment est-ce que nous devons prier. Il nous dit comment est-ce que nous devons prier. Il nous montre pourquoi est-ce que il peut y avoir blocage ou ou pourquoi est-ce que nous devons insister. Il nous dit, on peut faire un songe où il nous révèle quelque chose. On peut préparer, il va nous faire une révélation. Et c'est ce qui notre papa, il est. C'est-à-dire que ça, notre cause est devant lui. Il nous, pendant qu'il nous, il, il peut venir régler en un coup. Mais pendant ce temps, il nous travaille. Il travaille notre esprit. Il travaille notre cœur. Il travaille notre moi. Il travaille notre. Non, il nous guérit. Parce que souvent, des gens comme nous autres. On a besoin de guérir intérieurement. On a besoin de, de notre, notre esprit, notre, on a besoin d'être réconcilié à l'intérieur de nous-mêmes. Donc le Seigneur, il prend tout ce... Pendant que l'ennemi pense qu'il est en train de gagner, mais le Seigneur est en train de travailler en toi. Le Seigneur est en train de travailler en moi. Pendant que l'ennemi pense qu'il est en train de Mais parce qu'il fait comme il a fait pour Job. Il a permis à Satan de le de, de, le, tourner, de le dépouiller, mais il n'a pas, pas permis à Satan de toucher à sa vie. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas encore fini. Il avait quelque chose encore à faire avec Job. Et c'est pareil pour nous. Quelles que soient les œuvres les de l'ennemi. Parce que le Seigneur a décidé que toi, dans son livre de vie, il a écrit quelque chose que tu dois accomplir. Parce qu'il y a quelque chose, les bonnes œuvres pour lesquelles la Bible nous parle de bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous, que nous devons accomplir. Et pour cela, il va te travailler. Il va nous travailler. Il nous donne le moment venu. Si nous sommes faibles, il viendra nous porter. Si nous sommes en temps de prévenable, il viendra essuyer nos lames. Il amènera la manne, comme il a fait dans le désert, pour nous soutenir, pour nous nourrir juste pour le temps, le temps que la l'abondance la, vienne. Il emmenera les cailles, il amènera les cailles et, et la nuit, et il emmenera la manne le matin. Et quand le moment viendra, quand son temps viendra, il nous fera rentrer dans le dans, le, dans le cana, dans notre canal là où coule le lait, le miel. Et nous pourrions toujours nous souvenir, parce que c'est nous souvenir et rendre, rendre gloire à notre Dieu. Parce que tout ce que nous vivons, c'est pour que demain nous puissions soutenir un frère. C'est pour que demain nous puissions soutenir une soeur pour dire ma soeur ce que tu vis. Le Seigneur, moi, voici ce que j'ai vécu. Le Seigneur avec toi. Parce que moi, Voici ce qu'il a fait pour moi. Voici ce qu'il a fait pour moi. Pour soutenir, pour, pour nous-mêmes, les membres de nos familles. Les membres de nos familles. Pour que les membres de nos familles se réalisent que vraiment, ce Dieu qui nous a appelés à sa suite, il est vraiment Dieu. Et il est le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Il ne prend pas la honte. Il n'abandonne pas ce que tu as crié au oh, fort dans ta famille que toi. C'est Jésus, celui que tu connais. Le reste là, toi tu n'es pas dedans. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te laisser à à, à à des mœurs, si comme on dit, de te laisser pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent de toi. Le Seigneur te soutiendra toujours. Le Seigneur te soutiendra toujours. Il nous soutiendra toujours. Si on ne voit pas ce que, on ne voit pas, mais notre cause est devant lui. Attendons-le. Attendons-le. Attendons-le parce que notre Dieu, il est un bon Père. Comme il a dit, si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père ne donnerait-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Le Seigneur, il nous donne toujours son Esprit Saint. Ben, C'est pas cet Esprit-là que la victoire vient. C'est pas cet Esprit-là que le miracle se produit, que les prodiges se font. Fortifions-nous dans le Seigneur. Fortifions-nous par sa parole. Fortifions-nous par les témoignages. Par les témoignages de ce temps présent. Par les témoignages de la Bible. Et restons dans la foi. Concentrés comme on le dit. Restons concentrés sur notre Seigneur. Parce que lui, il ne dort pas. Il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se répentir. Nous savons qu'il fera ce qu'il a prévu au nom de Jésus. Oh Père, je te dis merci. Je veux te bénir. Je veux te dire Merci. Oh Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux louer ton nom. Oh, je veux te dire merci. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance. Christ m'a libéré. Oh, j'ai vu sa bonté et sa miséricorde. Oui, j'ai vu sa puissance. Christ m'a libéré, oui, notre Dieu nous libère. Il nous libère de toutes les chaînes, il nous libère des maladies, il nous guérit. Il nous libère, il nous restaure. Il restaure nos enfants, il restaure nos familles, il restaure notre pays, même notre pays. Nous nous demandons, mais que je dis, je suis en train de parler avec une seule, mais comment est-ce que nous, les choses peuvent arriver dans, dans, dans notre Afrique, des gens qui sont abandonnés, des familles délaissées, des familles pauvres, je suis en train de me lamenter, mais Dieu, il ne laisse personne. Même les pauvres, ceux que nous pensons qu'ils sont, mais il les soutient et il voit d'une manière ou d'une autre. Et donc le Seigneur fait pour nos nations, il fait pour nos nations, notre Papa fait, oh Seigneur qui est comme toi. Nul ne peut égaler. Oh, alpha. Oui, nul ne peut égaler. Oméga. Oh, oui, nul ne peut égaler. Oh, alpha. Oui, nul ne peut égaler. Ton nom est grand. Ton nom est Saint, Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel, oh, à toi l'honneur. Oui, à toi la gloire, Emmanuel, Emmanuel. Oui, Emmanuel, oh, ton nom est grand. Ton nom est Saint Emmanuel, Emmanuel, oui Emmanuel, oui Seigneur, nous te disons merci, merci, merci, merci pour ta parole, ta parole qui vient nous faire du bien, ta parole qui vient nous fortifier, ta parole qui vient nous rappeler tout ce que nous savions déjà, qui tu es, qui tu es, comment, comment merveilleux tu es. Comment glorieux, fort tu es. Comment amoureux tu es de nous. Oui, c'est par amour que tu es mort pour nous. Et nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur. Oh, sois béni. Sois élevé. Sois adoré. Sois magnifié, Yahweh. Oh, nous te disons merci pour chacune de nos vies. Nous te disons merci pour cette plateforme. Nous te disons merci, Seigneur, pour nos vies, nos familles. Nous te disons merci pour nos nations, les nations de nos, nos pays d'origine, nos pays où nous vivons. Seigneur, nous te disons merci pour chacune de nos familles et familles alliées. Nous te disons merci, Seigneur, pour nos familles spirituelles. Cette famille spirituelle, famille spirituelle que tu nous donnes, dans lesquelles nous partons, nous ressourçons et tous les pasteurs pasteur, euh, prêtre, évangéliste, et tout ce corps, tous ces bergers que tu as, as, as, as, as appelés à ta suite pour ton peuple que nous sommes, pour nous guider, pour nous fortifier, pour nous présenter à toi, pour intercéder pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour chacune de leurs vies. Nous te disons merci pour le peuple, pour ceux pour tes serviteurs, tes serviteurs que tu as mandatés, que tu as équipés, que tu as honorés pour, Seigneur, guider ton peuple. Oh, tu as dit, les ouvriers sont peu nombreux, la moisson est abondante. Papa, oui, la moisson est totalement abondante. Et nous voulons ce soir te prier particulièrement pour tes serviteurs dans les pays. Dans les pays où il n'est pas facile de parler de toi Dans les pays où les gens sont, les pasteurs, les prêtres sont dans la clandestinité Oh, ils sont dans la clandestinité pour pouvoir parler de toi Où oh, on ne peut pas parler de toi ouvertement Où oh, ces personnes là sont abandonnées ou bien dans, les, dans, dans, dans, dans des prisons Ou dans, dans, dans la clandestinité Père, nous voulons te prier pour, ses, pour tes serviteurs Fortifie-les Oh, fortifie-les, fortifie-les, fortifie-les, fortifie-les. Oh, éternel, que ta main soit sur eux. Tu, tu les as choisis pour cette mission difficile. Seigneur, ils comptent sur toi. Ils comptent sur toi, au nom de Jésus. Je te prie pour tes serviteurs qui sont abandonnés. qui sont dans les pays où il n'y a pas de restrictions, où ils peuvent te servir, mais papa, ils sont dans Il y en a qui sont malades il y en a qui sont dans une pauvreté extrême oui on a l'impression qu'on dit que les pasteurs les prêtres ont l'argent mais non ce n'est pas la vérité il y en a qui sont démunis il y en a qui sont démunis, qui ont du mal même, oh Seigneur, à manger. Il y en a même qui ont du mal à s'occuper de leurs enfants, à les envoyer à l'école. Il y en a même qui ont du mal à soigner leurs parents. Leurs parents sont sur leurs dos, ils ne peuvent pas. Seigneur, nous te prions pour ces, pour ces serviteurs, nous, nous te les confions. Nous te les confions, Père, nous te les confions, Papa. Oh, nous voulons te demander de les soutenir, de les aider. Il y en a qui sont malades, qui ne peuvent même pas subvenir, payer les frais d'hôpitaux. Seigneur, pouvoir, pouvoir, pouvoir pour eux. Oh Seigneur, nous te les confions ce soir. Sois élevé. Sois glorifié. Sois élevé pour leur vie. Dans le nom de Jésus, nous te confions, Père. notre, notre Ta servante, ta chouchou, celle-même par qui tu es passée pour créer cette plateforme, pour nous rassembler chaque 21 heures. Seigneur, nous te confions les obsèques qui auront lieu la semaine prochaine. Nous te confions qu'on se fortifie et protège-la. Sois son bouclier. Sois son bouclier, le bouclier de sa famille, de ses enfants, soit le bouclier de... Seigneur, protège-la. Qu'elle parte enterrer son mari et revenir sain et sauf pour, pour, pour reprendre la mission que tu lui as donnée. Te louer, t'adorer, te célébrer au nom de Jésus. Nous te prions, papa, oh Seigneur. Nous te prions pour toutes les pères. nos sujets, nous, nous, nous, nous je te déposons, nos sujets sont déjà devant toi. Et nous te disons merci parce que nous savons que tu les exhaustes, que tu nous exhaustes. Nous te disons merci. Béni sois-tu Seigneur, oh sois élevé Sois élevé Papa Nous voulons te prier Papa Pour nos pays, nos dirigeants Nous voulons te prier sur tous les dirigeants africains Oh Yahweh, la misère Qui est dans notre Afrique Des enfants qui sont malades Les enfants spicomoteurs Les enfants autistes Dont les parents ne peuvent pas s'occuper Des enfants qui, qui sont aveugles Qui sont abandonnés dans des taudis Père, des, des parents Qui ne peuvent même pas nourrir leurs enfants, qui ne peuvent même pas subvenir, qui ont' trouvé comme solution d'aller jeter leurs enfants parce qu'ils ne peuvent plus. Oh Seigneur, toi tu vois toute cette misère pendant ce temps papa. Il y a des, il y a des autorités. Nous ne les critiquons pas Seigneur, nous te demandons simplement Seigneur de leur de, de leur rappeler d'incliner leur cœur vers le social, de mettre les deux Seigneurs pour faire un social pour tes enfants, les enfants, les parents démunis. Seigneur, nous te prions, nous te prions, papa, nous te prions que toi-même, tu tu inclines le cœur des rois, Seigneur, incline leur cœur. Rappelle-leur que, Père, c'est toi qui leur a donné ces positions et que c'est toi parce qu'ils ont une mission, que tu leur rappelles leur mission, parce que tu les aimes, parce que tu es leur Dieu, parce que tu es leur papa. Oh, papa, tu ne juges pas, tu ne condamnes pas. Toi, tu es un bon père. Nous te les confions au nom de Jésus. Te prions pour nos pays. Nous te prions pour ce temps de COVID. Oh, Seigneur, les tuts qui augmente les contaminations. Seigneur, nous voulons te confier. Nous ne voulons pas revenir après les vacances et nous retrouver encore dans des confinements. Seigneur, prends notre cause, prends pitié de nous. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Oh, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Et nous voulons nous donner encore à toi. Nous voulons tout consacrer à toi. Nous voulons nous consacrer, Esprit, à me corps. Nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons te dire que tu es notre Dieu. Nous voulons te dire que tu es notre Seigneur. Nous voulons te dire que nous n'avons que toi. Nous voulons te dire que nul n'est comme toi. Oui, le psaume 63, verset 7 dit, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. » Père, nous allons nous coucher. Nous voulons, avant de nous coucher, nous voulons te lire que nous t'appartenons. Nous voulons te dire que nous t'appartenons. Seigneur Jésus, « Oui, ma vie t'appartient. » Oh Seigneur Jésus, Oh ma vie t'appartient Oh Seigneur Jésus Oh ma vie t'appartient Oh Seigneur Jésus oh, Oui ma vie t'appartient Oh Seigneur Jésus Oh oui nos vies t'appartiennent Oui Seigneur Jésus oui, nos vies t'appartiennent Oui, Seigneur Jésus Oh, nos vies t'appartiennent Oh, Seigneur Jésus Oh, oui, ma vie t'appartient Oh, j'étais malade Oh, tu m'as guéri Oh, j'étais malade Oh, tu m'as guéri, oui, j'étais malade, oh, tu m'as guéri, oh, Seigneur Jésus, oh, oui, ma vie t'appartient, oh, je t'ai perdu, oui, tu m'as retrouvé, oui, j'étais angoissé, Oh, tu m'as fortifié. Oh, je t'ai perdu. Oui, tu m'as retrouvé. Oh Seigneur Jésus. Oh. Oui, ma vie t'appartient. Oh, j'étais malade. Oh Seigneur, nos vies t'appartiennent. Par ce chant, nous voulons tout simplement te consacrer nos vies. Te dire que Seigneur, nous t'appartenons. Nous t'appartenons. La Bible déclare dans le livre des de, de de prologue de Jean que à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en lui, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Et parce que nous, nous sommes tes enfants, nous nous consacrons, nous nous livrons, nous te disons « Père, nous t'appartenons ». Nous t'appartenons, quel que soit notre âge spirituel, quel que soit le temps que nous, depuis quand nous te connaissons, nous te servons, nous t'appartenons, même si nous sommes éloignés, nous sommes partis, mais nous sommes revenus, nous t'appartenons. Esprit, âme, corps, nous te donnons tout, nous te consacrons tout, tout ce qui est en nous, nos organes, nous te consacrons nos vies. Même nos cheveux, parce que tu, même nos cheveux sont comptés Nous te donnons tout, tout ce qui est rattaché à nous Nos familles, nos activités, emplois, entreprises, ministères Oh Seigneur, nous te consacrons tout Nous te consacrons tout Tout à partie, au travers du sang de l'agneau père Nous venons te déposer tout nos yeux, nos sens t'appartiennent Pour que Seigneur lorsque tu nous parles Nous puissions nous puissions recevoir ce que tu nous dis Recevoir totalement, pas à moitié Ou, ou pour les troubles, non Nous voulons nous consacrer ce soir Te dis nous t'appartenons Nous t'appartenons Tout ce qui en nous t'appartient Oh Seigneur, nous voulons te dire que notre vie te revient Oh ce soir, nous voulons te dire que nous t'appartenons Merci Seigneur, oh nous te bénissons, nous te disons merci, oh tu es vraiment puissant, tu es vraiment puissant, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, je veux te rendre grâce Seigneur, oh Seigneur si je t'adore, tu mérites, si je t'adore. Oh, tu mérites. Oui, tu m'as sauvé de la mort. Oh, pour me donner la vie. Oh, Seigneur, si je t'adore. Oh, tu mérites. Oui, si. aussi oh, je te loue, Papa. Oh, tu mérites. Oui, si je te loue, Jésus. Oh tu mérites, oui tu m'as sauvé de la mort et pour me donner la vie. Oh Jésus, si je te loue. Oh tu mérites, oh tu m'as sauvé de la mort mmh, pour me donner la vie. Oh Yahweh, si je t'adore. Oh, tu mérites, oui, tu mérites notre adoration. Sois béni, Jésus. Nous voulons ce soir plonger chaque adorateur, chaque adoratrice dans ton sang précieux. Nous voulons invoquer ton sang précieux et puissant dans nos maisons, dans les fondements de nos vies, esprit, âme, corps. Nous voulons envelopper nos vies. Nous voulons plonger notre, soir, notre nuit et notre week-end dans ton sang. Nous voulons te présenter tous les malades Oh, l'aide de cette plateforme, quelle que soit la maladie, même si c'est juste un mal de tête, nous voulons te présenter, oh, tous ces mots, te demander de nous restaurer, que ce soit notre, que notre sommeil soit un sommeil, oh, paisible, parce que nous sommes justes, parce que tu nous as justifiés. Seigneur, nous voulons te présenter tout. Père, nos yeux verront ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à recevoir, à t'entendre nous parler dans notre sommeil. Pendant notre sommeil, lorsque tu viendras nous parler, Seigneur, que nous puissions recevoir. Que ce soit toi, que nous, soit toi qui vienne nous parler, que ce soit tes anges. oh Seigneur, et que tu repousses toute autre visitation. Que tu repousses ce qui ne vient pas de toi. Que toutes les portes physiques et spirituelles de nos vies soient totalement sécurisées en cette nuit par le sang de l'agneau. Que nous puissions nous reposer, nous réveiller encore demain. Samedi, pour te bénir, te louer. Et qu'à 21h, nous puissions nous retrouver encore sur cette plateforme pour bénir ton nom, toi qui es notre Seigneur, toi notre Dieu, éternellement, pour toujours au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, adorateurs, adoratrices, soyez bénis, que le Seigneur encore continue de se manifester dans nos vies, qu'il nous fortifie encore, car notre cause, puisque notre cause est devant lui, et que nous, nous, nous attendons que lui-même il agisse comme il, il sait le faire, et que nous puissions rendre témoignage encore sur cette plateforme de sa bonté, de sa compassion pour nous, au nom de Jésus. Excellente nuit, que le Seigneur nous garde, je vous aime, au nom de Jésus. Amen. Good night. Bye.